tous les mêmes, tout ce que t'as à Tu te fous de moi Il faut partir. On va faire comme les autres. Tous les autres. Prends la carte, j'ai tout noté. Restez cachés. Donne tes papiers. Tout ce qui s'est passé avant, oublie. Non, j'ai promis à mon père, on va passer la frontière. Lâchez-moi ah Personne ne passe, c'est fini. Moi, je passerai. On t'arrêtera. Je passerai. Alors, tu nous les montres, tes dessins mmh. <rire> Rien ne te dégoûte. Rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc, ma cocotte. La vie, c'est gris. Si tu veux t'en sortir, faudra bien que t'apprennes à voir en gris. Moi, je suis tout seul. Mais qu'est-ce que je vais faire de toi, Auri Je sais pas. Mémé